Bonjour à toutes et tous, donc bienvenue pour une nouvelle rentrée qu'on espère un peu plus normale que les précédentes, quoique l'année dernière c'était presque normal, tout est dans le presque. Donc c'est le premier amphi du cours de programmation concurrente, donc vous imaginez que vous êtes tous, je le dis au cas où, en licence d'informatique monodisciplinaire, en L3 d'informatique monodisciplinaire. Et donc, je suis Fabrice Cordon, je suis le responsable de ce cours, et euh, je vais un petit peu vous expliquer à quelle sauce on va vous manger cette année. Alors, euh, première chose, euh, ce qui est assez important, c'est que bah, vous avez observé, hein, euh, enfin, vous avez peut-être pas observé, parce que votre génération arrivée, c'était déjà trop tard. Mais ma génération a observé que quand j'ai fait mes études en informatique, on m'a dit Oh Fabrice, fais attention, dans 5 ans le marché est saturé, il n'y aura plus d'emplois en informatique. C'était dans la fin des années 80, on en rit encore. <rire> D'accord, puisque euh, en 2022, il manque entre 8 et 10 000 ingénieurs, enfin ingénieurs ou en informatique, en France par an, et si on fait tous les pays d'Europe, c'est à peu près la même chose, c'est à peu près les mêmes volumétrie. Hein. Je ne vous parle pas euh, des États-Unis, de l'Asie, etc. etc. Donc, euh... Donc, en fait, l'informatique a envahi tout. C'est un centre de domaine. Euh, je pense que si vous enlevez vos écrans favoris, euh, vous tueriez celui qui fait ça. Et même sur une île déserte, ça devient difficile euh, de ne pas, de pas faire d'informatique. Alors, par contre, ce qu'on voit moins, ce que vous en rendez pas compte, c'est que la. bon, qui dit informatique dit programmation. Vous avez des programmes qui tournent pour leur faire faire des choses. Mais ce que vous réalisez sans doute pas, c'est que vous avez un certain nombre de programmes qui sont désormais concurrents. Alors ça, c'est une vieille bestiole, elle a un an. D'accord Il y a six cœurs là-dedans. Il y a trois gigas de mémoire. Et vous avez tous une machine de ce type-là. Il faut que vous réalisez que cette machine-là, j'ai dans ma poche l'équivalent en puissance de calcul des machines les plus puissantes du milieu des années 90. Sauf qu'à l'époque, elle tenait à peine dans cet amphi. OK Avec une journée autonomie dans ma poche. Voilà. Ou un peu moins, si j'en ai un usage intensif. Alors, ce qui s'est passé, c'est que pendant très longtemps, on avait quelque chose qui s'appelait la loi de Moore. La loi de Moore, elle a été énoncée par un monsieur qui s'appelait Gordon Moore, qui était un grand pont de chez Intel, et qui a dit ceci. Il a dit, en fait... Eh bien, euh, on était dans une phase où régulièrement, on augmentait l'intégration des processeurs, on augmentait donc, euh, euh, on diminuait la consommation d'énergie et on augmentait les fréquences. Et ce qui disait, en gros, ce qui se passait c'est que tous les 18 mois, on observait un doublement des fréquences des processeurs. Et donc, la loi de Moore, c'est qu'effectivement, il n'y avait rien à faire. Dans un an et demi, nos programme irait deux fois plus vite. donc dans trois ans, quatre fois plus vite, etc. etc. Et le problème, c'est que cette loi dite de Moore, elle a été vraie, d'une certaine manière, jusque dans les années 2000. Et dans les années 2000, on a commencé à avoir un petit problème. C'est que d'abord, on est monté à des fréquences de l'ordre du gigahertz, donc un milliardième de seconde, il se passe quelque chose dans votre processeur. Et on a commencé à atteindre des fréquences où la distance au sein d'un chip, ce n'est pas bien grand, hein, la distance au sein d'un chip engendrait des désynchronisations. C'est-à-dire qu'en fait, vous pouviez, un, un processeur, ça fonctionne de manière synchrone. D'accord Et en fait, vous ne pouviez plus négliger le temps de propagation du signal d'un bout à l'autre du chip. Et les constructeurs... Constatant qu que les technologies pouvaient augmenter l'intégration et augmenter le nombre de processeurs qu'on pouvait avoir sur une surface donnée de silicium, hein, euh, à l'époque on devait être à je sais pas, 300 nanos, et maintenant non. vous savez que les, les derniers processeurs on les grave en quelques nanos, hein. je crois qu'on parle de, de la prochaine technologie c'est 3 nanos et maintenant je ne sais pas si on en a 4 ou 5. Donc c'est-à-dire que la taille d'un processeur c'est 3 nanomètres contre. Euh, donc on peut en mettre plus. Et les gens se sont dit, super, dans la même surface de silicium si je mettais deux cœurs, donc au sein de chacun de mes cœurs, je garde la propriété de synchronisme et entre les deux cœurs, j'ai une sorte de système réparti local. Et puis de deux, on est passé à quatre, de quatre, on est passé à huit. Et vous avez à l'heure actuelle des processeurs à 24 cœurs et on commence à parler. Alors, ils, sont dans le, ils sont sur le marché, hein, 24 coeurs hyper c'est 48 fils. Euh, vous avez des, euh, des machines qui, euh, du coup, ont plusieurs cartes processeurs de ce type-là qui peuvent avoir jusqu'à euh, 128 coeurs. Euh, et on commence à parler d'architecture many cores. Donc, le fait que dans le chip qui est dans vos téléphones, on a des machines de 4 à 6 coeurs, n'est pas étonnant, puisque là, mon portable, il en a 8 Okay. Et qu'une machine de force, que vous avez dans un cluster, un supercalculateur, eh bien, chaque euh, machine peut en avoir 96-128. Et euh, Ménicor, on parle ben, de, de, de concevoir les architectures et les systèmes d'exploitation. Ça ne pose pas d'autres problèmes qui sont absolument en dehors de, de, du, de, de, de, de, de, du scope de secours, comme par exemple la gestion de la mémoire, etc. Tout est entièrement révolutionné. Euh, et ça veut dire qu'effectivement, euh, si on veut augmenter l'efficacité de nos programmes, on n'a pas le choix. Il faut utiliser ce parallélisme. Parce que votre vieux Word ou votre traitement de texte séquentiel, peut-être pas le bon exemple, mais je veux dire c'est pas parce que j'ai une machine de la mort qui tue à 8 heures qu'elle va aller 8 fois plus vite. Parce que si c'est un programme purement séquentiel, ça sert à rien de l'exécuter sur les 8 heures. D'accord Par contre, l'avantage, c'est qu'effectivement, je peux faire d'autres choses en même temps. Euh, alors, les exemples qui sont plus intéressants, c'est effectivement la conversion euh, de vidéos, le décodage de vidéos, ou la construction à la volée d'images dans les jeux vidéo. Ben, on utilise intensivement le parallélisme, euh, en particulier avec ce qu'on appelle les cartes, euh, les, les graphical processing units. D'accord donc, euh, ces cartes qui valent le prix d'un ordinateur euh, qui vous permettent de jouer euh, à 120 FPS euh, à votre jeu favori. Euh, voilà. Donc, en fait, dans un premier temps, l'informatique est qui a tout envahie, mais à l'heure actuelle, les systèmes sont des systèmes concurrents. Et on n'y échappe pas. Alors, il y a plein d'applications. Euh, alors, on va aller... Euh, une des premières applications, c'est le calcul haute performance, donc les simulations physiques, euh, euh, l'imagerie. Euh, maintenant, euh, si vous voyez les, les films qui sont, qui sont euh, de l'image de synthèse, je veux dire, euh, c'est sans commune mesure avec ce qui se faisait il y a 30 ans, d'accord. Et en fait, c'est assez drôle. Il y a eu, un, il y a, vous savez, le, le logo de Pixar, c'est une petite lampe euh, de bureau, d'accord. Et en fait, ça fait référence à un film qui leur a fait gagner le concours Imagina en 92 où vous avez Maman Lampe et Bébé Lampe qui jouent avec une balle, comme ça. Et en fait, euh, dans fin des années 2000, il y a un constructeur de cartes graphiques qui, comme démo de sa carte graphique, la puissance de sa carte graphique, était capable de construire en temps réel la séquence vidéo, qui avait mis des mois de calcul en 1992, lorsque Pixar avait gagné ce fameux concours. D'accord Et là, on est... Euh, euh, le film Nemo, par exemple, a amené des choses, en particulier la gestion de, de, de l'imagerie sous l'eau, c'est-à-dire la notion de densité d'atmosphère. Ça, en termes de puissance de calcul, c'est mortel. D'accord C'est-à-dire que quand vous activez et désactivez ce truc-là, ça, ça, ça, ça vous tue, euh, votre machine. Donc, il faut la machines beaucoup plus puissante, etc. Donc, ça, ça fait partie des calculs. Tout ce qui est euh, télécommunication et gestion, l'audio, la vidéo, les données, etc., les systèmes d'entreprise, et en particulier... Euh, alors ça, est plus, je trouve que c'est plus flippant que, que, que, que, que ça fait rêver. En tout cas, moi, ça me fait plus flipper que rêver. Euh, vous savez que... Alors, c'est marrant parce qu'on a plein de, de jeunes qui rêvent d'être traders. Mais le nombre de traders a été divisé par 10 ces 10 dernières années. Parce que ça va trop vite pour un humain. Vous avez euh, la, ce qu'on appelle les micro C'est j'achète et je revends au bout de quelques secondes. Ou quelques centaines de, enfin, de secondes. Et en fait, à l'heure actuelle, il y a une course à la puissance pour le trading euh, en ligne, d'accord. il y a deux façons de gagner, euh, rapprocher ces locaux de la banque, donc euh, les locaux autour de Wall Street coûtent une fortune, parce que les banques les achètent pour foutre des centres de calcul, parce que la distance réseau est moins longue, et les gens ils parallélisent et ils optimisent des algorithmes qui sont pas plus originaux les uns que les autres, parce que si vous lancez une opération et que vous avez un modèle mathématique qui vous prédit le truc, c'est vous qui l'avez lancé, vous avez les quelques secondes d'avance qui vont faire la différence dans ce que vous allez gagner et ce que les autres ne vont pas gagner. Euh, c'est flippant, parce que là, on est assis sur une grosse bombe et on joue avec des allumettes. D'accord Bon. Euh, L'exploration euh, de l'univers, c'est assez extraordinaire ce qui se passe. Les constellations de satellites, l'analyse d'images qui permet de corriger les effets de l'atmosphère par rapport à un observation télescopique, je ne vous parle pas des télescopes type Hubble et autres, hein. euh, avant le, le, le Hubble et puis le nouveau, là, le James Webb. Euh, toute cette analyse, elle est faite avec un calcul, des calculs informatiques colossaux qui sont derrière, les simulations du début de l'univers, etc. Euh, on commence à parler d'Internet des objets, avec l'internet de Smart Cities, Alors, euh, bon, oui il y aura des problèmes de consommation d'énergie parce que beaucoup d'objets qui ne consomment pas beaucoup, ça fait quand même beaucoup de consommation, euh, mais ce sont des systèmes parallèles parce que tout le monde cohabite avec tout le monde. Euh, au niveau santé, on se met à parler de body area network, c'est-à-dire que vous avez par exemple des problèmes de santé et au lieu de passer votre temps dans un hôpital, vous, êtes, vous avez des capteurs à différents endroits dans votre corps qui communiquent en réseau et qui permettent d'avoir un monitoring en live. D'accord Donc, c'est des systèmes, alors, c'est pas forcément des grosses puissances de calcul, mais on est sur du système euh, parallèle, et il faut que les différents capteurs échangent des informations et euh, cohabitent, etc. Et puis, je vais détailler le cas du transport. Alors, ce qui va se passer, hein, c'est que de plus en plus, on vous demandera pas simplement de savoir programmer, mais de comprendre la programmation concurrente. Et vous allez voir, c'est un vrai bonheur quand on aime des casse-têtes. Alors, prenons l'exemple d'un véhicule. Alors, pour vous, pour vous une voiture, c'est ça. Vous appuyez sur un bouton, ça fait vroom, vroom, vous avez un volant, vous avez une pédale, et puis ça marche. c'est un peu plus compliqué. D'accord D'abord, de plus en plus, les véhicules sont équipés de radars. Devant, derrière. Euh, maintenant, les radars de devant sur certaines voitures peuvent engendrer un freinage d'urgence au cas où vous avez une intention et que le véhicule de devant se rapproche un peu trop. Ça peut se désactiver, mais... Alors, ça se passe plutôt dans les voitures haut de gamme, mais de plus en plus, ces choses-là, elles arrivent. D'accord Vous avez tout l'affichage digital, l'affichage des commandes. Qui euh, maintenant, vous avez des voitures, c'est plus qu'un écran, un écran LCD. Et tout l'affichage est géré, c'est un programme qui gère l'affichage. D'accord Alors, euh, ça, c'est la première chose. Deuxième chose, vous avez le contrôle moteur. Je ferai un cas particulier pour les véhicules électriques, c'est encore pire. Mais le contrôle moteur, on parle d'injection électronique, il n'y a, a plus rien d'électronique, hein. c'est des lignes de code. C'est de la ligne de code, la ligne de code, la ligne de code. La gestion des freins, l'ABS qui permet d'éviter le patin. Quand vous, quand vous donnez un coup de frein, les, les roues s'arrêtent et la voiture, elle glisse. Mais imaginez que vous ayez une flaque d'eau, euh, un truc de glace, etc. La voiture se met à... Déraper, et c'est sympa quand une voiture a commencé à déraper, c'est qu'on ne sait pas quand elle va s'arrêter. D'accord Si vous donnez un grand coup sur l'accélérateur, la voiture va se mettre à accélérer, et là aussi elle peut patiner. Et en fait, vous avez un certain nombre de capteurs partout, qui. Se, qui, qui, qui en fait, vous avez. Vous savez que quand les roues tournent, si la voiture tourne à gauche, ben, euh, les roues tourneront plus vite à droite qu'à gauche, et vice-versa dans l'autre côté. D'accord Donc il y a un modèle physique qui permet de savoir si les roues tournent en harmonie par rapport à la trajectoire du véhicule. Et vous avez toutes les infos, hein. vous savez si le volant il est à gauche, à droite, etc. Et du coup, vous avez des capteurs qui capturent ce genre de choses et qui permettent de détecter quand la voiture se met à glisser. C'est-à-dire quand en fait, il y a une roue qui ne tourne pas comme elle devrait, par exemple. Et qu'est-ce qui se passe bah, Par exemple, quand vous accélérez, on va essayer de corriger le tir pour éviter que tout ne parte en cacahuète, et du coup, en agissant sur les freins, par exemple. D'accord Donc, euh, quand vous donnez un grand coup de patin, l'ABS va segmenter le freinage pour éviter que la roue ne se bloque. Mais quand vous donnez un grand coup d'accélérateur et que ça glisse, d'accord C'est pour ça que souvent, euh, sur la neige, il faut désactiver le le contrôle de trajectoire, parce qu'il faut que ça, ça patine un peu sur la neige quand vous accélérez, et euh, eh bien en fait, ils vont jouer, en gros, vous pouvez accélérer et freiner en même temps, sans que vous, vous en rendiez compte, c'est le contrôle moteur qui fait ça. Et tout ça, c'est géré par des programmes. Donc vous commencez à avoir des capteurs, vous avez qui vont communiquer avec euh, des programmes qui font ça. Vous avez aussi un autre joli euh, système, c'est euh, euh, le gestion coordonnée de l'airbag et des sataux de sécurité. Donc les vieilles satans de sécurité, c'était un truc mécanique, vous avez un choc, clac, ça vous défonce le, le thorax, c'est génial. Maintenant, alors après vous avez le coussin, mais le coussin c'est génial parce que le coussin, l'idée c'est qu'il se gonfle. Mais si vous arrivez quand il se gonfle, vous vous prenez un mur. Donc en fait il faut que vous arriviez au moment où le coussin est gonflé, et c'est votre action mécanique sur le coussin qui va se dégonfler qui va abortir le choc. D'accord. Donc il faut que les ceintures vous retiennent, pas comme un malade histoire de vous défoncer le thorax, mais elles vous retiennent de manière euh, progressive jusqu'au moment où l'airbag est monté, donc est gonflé, et que votre action le dégonfle. Si le truc est mal réglé, ça pète. Enfin, vous, prenez, vous vous faites défoncer la tête, ou le thorax, ou les deux, si vous avez de la chance. D'accord Donc ça veut dire qu'il y a un réglage, Alors, évidemment, euh, c'est réglé sur des tailles moyennes d'individus, mais euh, un accident, ça ne dure pas longtemps, donc il faut être très précis, et puis ça met en place plein de capteurs. Il faut détecter qu'il y a le choc, il faut que le choc soit, soit transmis euh, aux différents euh, contrôleurs qui sont associés à ça, il faut déclencher les, etc., etc., etc., voilà. Euh, vous avez aussi tout ce qui est air-conditionné, la connexion pour euh, linfo etc., etc. En gros, il faut... Alors, pendant un moment, c'est devenu tellement une voiture, c'est tellement quelque chose qui a changé que dans les années 90, des centres de recherche avec les, les constructeurs automobiles qui étaient les plus on va dire euh, euh, visionnaires, ont commencé à réfléchir à un standard de réseau C'est qu'en fait, on n'a pas... Au début, pendant un moment, ils ont rajouté alors il y a le commande électrique de scie, la commande et vous aviez des fils de cuivre qui ramenaient tout ça. Et vous avez des kilomètres de fils de cuivre dans une voiture. Maintenant, vous avez un bus qui a un standard, il s'appelle Autosar, et tous les composants, tous les systèmes de contrôle, ils se connectent à ce bus. Alors évidemment, ce n'est pas un réseau internet, hein, c'est un bus temps réel avec des définitions de priorité, parce que vous imaginez bien que le réglage de la climatisation n'est pas prioritaire par rapport à une demande de freinage. D'accord, Mais euh, c'est vraiment une voiture, c'est un système réparti. Et beaucoup de constructeurs ont bu la tasse parce qu'ils n'ont pas compris qu'une voiture, ça cessait d'être un objet purement mécanique, machin, etc., c'était euh, une euh, un véritable système réparti. Un constructeur qui a totalement explosé, dont vous avez forcément entendu parler, c'était cela. Alors la voiture électrique, c'est pire, parce que si on vous donnait un moteur électrique, Là où on a tous appris à conduire un moteur thermique et que vous utilisez un moteur enfin, un moteur thermique, je veux dire, euh, vos pneus ils durent 1000 km euh, et à mon avis, tout le monde va dans le décor tout de suite. Donc vous avez, par exemple, dans un véhicule électrique, beaucoup de lignes de code qui sont dédiées à donner au conducteur les réactions d'un moteur thermique à un moteur électrique. D'accord moteur électrique, c'est facile, hein vous appuyez, ça marche. D'accord Et puis surtout, quand vous avez un moteur électrique de 100 kW, vous avez 80% de rendement. Quand vous avez un moteur thermique de 30 kW, vous avez 30%, encore 25-30% de rendement, voire même moins en fonction du type de boîte que vous avez et de l'âge de la boîte. D'accord Donc du coup, euh, les réactions ne sont pas du tout les mêmes. Okay. Et effectivement, tout est fait pour adoucir, les gens ont l'habitude de conduire d'une certaine manière, et les véhicules électriques, en plus, vous ajoutez ça, les problèmes d'équilibrage de, de, sur les cellules pour bien gérer la, la durée de vie de la batterie, c'est des voitures qui ont encore plus de lignes de code que les autres. Combien de lignes de code il y a à votre avis dans un véhicule moderne Dites un chiffre pour rire. Je vais vous aider. L'invée spatiale, il y avait 400 000 lignes de code. Vous y êtes loin. Mais c'est un chiffre qui ressemble à l'ordre du million. C'est 100 à 150 millions. D'accord Alors, euh, juste un truc, je vais vous faire flipper là, mais euh, euh, ils sont loin des standards de l'aéronautique civile en termes d'informatique embarquée, hein, les constructeurs automobiles. C'est pour ça que si vous avez une super bagnole avec l'autopilot, je vous recommande vivement, <rire> d'accord, euh, de faire très très attention à ce genre de gadget. Euh, alors, ça marche. Je ne peux pas dire que ça ne marche pas, hein. ça marche bien, mais euh, le problème, c'est quand ça plante, c'est qui le responsable c est responsable C'est un petit peu délicat pour l'instant, les problèmes sont braisés. Mais bon, donc une voiture moderne, ça peut être 100, 150 millions de lignes de code, d'accord euh, mais ce n'est pas lignes de code, c'est sur un processeur, sur un programme, c'est des lignes de code, qui est qu partout, sur des capteurs dans tous les sens, sur des processeurs qui vont traiter telle ou telle fonction. On parle beaucoup de DSP Digital Processing Signal, d'accord, euh, mais... Euh, euh, les, les, les, les, les, les, c'est ces un petit processeur avec un jeu d'instructions dédié et qui est programmé hein, d'une manière ou d'une autre. Et puis tout ça, ça communique via du réseau. Donc, alors évidemment, euh, c est, c est, alors là, je, je prends un système, je, je, je m'éclate un peu parce que c'est critique. Ben, c'est critique parce que si vous merdez, il ben, y a des gens dans la voiture. L'avion, L'avion, c'est pire. Hein quand un 380 plante, parce qu'il y a un problème de bug et d'informatique, c'est des centaines de personnes qui peuvent mourir en accident. C'est réparti, parce que vous avez vu tous ces composants-là, il peut y en avoir une centaine, et puis c'est en réel, parce qu'effectivement, vous n'allez pas supporter qu'il faut trois secondes entre le moment où vous appuyez sur la période de frein et le moment où la voiture décide que ah, ben, peut-être que je vais actionner les dispositifs qui engendrent le freinage. Alors, euh, donc tout ça pour vous dire que euh, l'informatique parallèle, c'est quelque chose de très important. On l'a vraiment, vraiment partout. Et même la programmation efficace de ces bestiaux, d'accord Si vous regardez les frameworks de programmation qui sont associés à plateforme, aux plateformes Android et iOS, eh bien, derrière, il y a énormément de choses qui vous font manipuler, du parallélisme. Alors, ce qui est compliqué, c'est que la programmation parallèle, c'est assez difficile. On, on il y aura, un, on, ça, vous sera, ça vous sera expliqué en détail, euh, et il y a plein de choses à faire. Alors, l'objectif de ce cours, c'est pas de faire de vous des spécialistes de la programmation concurrente, vous êtes en L3, mais c'est vous de, de vous donner les bases des problèmes, d'accord, et les pr principaux mécanismes. Donc, on va prendre de l'abstraction. D'accord. Euh, et on va le faire en faisant le choix de se mettre à un niveau langage. Souvent, la gestion de la programmation parallèle peut induire une forte composante au système d'exploitation. Donc ça, c'est un petit peu lourdingue, parce que se prendre les deux dans la figure en même temps, c'est un peu compliqué. Donc l'avantage d'utiliser un langage comme Java qui dispose de, disp de, de mécanismes, qui certes sont parfois un peu dévoyés parce qu'ils ont été implémentés dans Java d'une certaine manière, et eh bien fait qu'on vous affranchit d'une mécanique lourdingue qui vient bruter le cours. Donc on va s'appuyer sur Java et sur ces mécanismes, et on va essayer de vous les présenter à la fois d'un point de vue théorique, et parfois on vous dira quels sont les biais engendrés par Java. Et puis plus tard, en fonction de ce que vous ferez, vous serez amené peut-être à, si c'est des sujets qui vous intéressent, et eh bien avoir d'autres points de vue, hein, parce qu'il y a plein de manières de faire de la programmation euh, concurrente ou parallèle. Euh, par contre... Ce qu'on vous aura présenté dans cet, dans cet enseignement, c'est les problèmes principaux, ils ne sont pas énormes, et la base de leur manière de la manière de les résoudre. En tout cas, les mécanismes possibles. Alors, euh, en fait, c'est un cours, c'est une expérience qu'on avait faite il, il, il y a quelques années, et euh, qui nous a bien servi dire pour le confinement. Euh, en fait, c'est un cours qui est hybride au sens où. Euh, vous allez avoir trois, leçons en, trois cours en live, donc celui-là, où je vous présente un petit peu ce qui se passe, et puis on échangera. Ensuite, euh, il va y avoir un partiel, et le deuxième cours en live, c'est une correction du partiel. Alors, ce n'est pas moi qui rechercherai le partiel, c'est vous qui me donnerez les solutions, parce que je ne suis pas très bon. Et puis, on verra comment avoir tous les points en moins de temps que vous n'en avez pour faire le, le partiel. En général, vous avez deux heures pour le partiel et on, on a réglé euh, le problème de la correction en une heure, une heure et quart. Donc, s'il laisse, trois quarts d'heure pour bien relire, bien présenter la copie et avoir 20 sur 20. D'accord Et le dernier cours en live, ce sera euh, le dernier cours de la, de, de, de la session, le 11e en fille. Et là, l'idée, c'est... Vous êtes une phase où on commence à s'approcher de l'examen, où vous avez peut-être des points dans le cours qui vous sont obscurs, vous avez envie qu'on revienne sur certaines choses. Donc l'idée, c'est moi j'arrive les mains dans la poche et vous, vous arrivez avec vos questions et on discute. Éventuellement, on peut reprendre, j'aurai mon ordinateur quand même, on peut reprendre certains éléments de cours, on peut reprendre certains exemples que vous n'avez pas compris, etc. C'est etc. Voilà, ça l'idée euh, de, euh, de, euh, de ces trois amphis, de ce troisième amphi. Alors juste pour rire un petit peu. Donc, les cours sont sur ma chaîne YouTube. Et ça, c'est les statistiques de l'an dernier. Euh, un partiel, un examen et un, un examen de rattrapage se cachent dans ces courbes. Vous saurez-vous les retrouver. Hein voilà. Alors, c'est marrant parce qu'il y a eu plus de flippage au niveau de, de l'examen partiel que de l'examen final. Et la seconde session, c'est normal, il y a moins d'étudiants. Voilà, Alors, si on fait le total de tout ça, il y a un peu moins de 9500 vues et 662 heures de vision. Alors, vous avez dit, ah, c'est pas mal, etc. Ça, c'est juste l'extrait, c'est le sous-ensemble des vidéos correspondant à ce cours. Mais, il y a 97 vidéos et vous êtes une soixantaine d'étudiants, donc ça fait 5800 vues. Donc, ah, mais, ben, il y a plus de vues. Ah, c'est étonnant. Donc, les gens regardent certaines vidéos plusieurs fois. En fait, quand on analyse les choses de près, vous regardez souvent les vidéos en plusieurs fois. Donc ça, ça, ça biaise un peu le chiffre. Mais si on regarde qu'il y a 15 heures de vidéos en tout, ce qui correspond à peu près à la volumétrie du cours, d'accord, et qu'il y a 60 étudiants, on vais avoir 900 heures alors qu'on a 662 heures. La couverture n'est pas top. Bon, après, on s'en fout, hein. vous allez en cours, vous n'allez pas en cours. Nous, à universitaires hein, c'est simple, vous avez l'examen ou pas Voilà. Alors moi, j'ai mon fils, il ne va pas en fil, mais il a, il a ses exams. Bon, ben, je me suis dit, ben, tu con, tu perds du temps, mais bon, c'est sa manière de travailler, et puis il s'en sort quand même. Donc... En tant que parent, je m'en fous, hein. en tant qu'enseignant, euh, c'est pas mon problème, mais en tant que parent, euh, c'est ça qui... Est... Est ça qui est... euh, et puis, euh, c'est encore pire, parce qu'il se trouve que ce cours, il est utilisé aussi à l'étranger par des collègues. Donc, toutes les vues, et en particulier les vues qu'il y a entre février et euh, l'examen, qui sont probablement pas le fait d'étudiants de L3 qui euh, ont autre chose à faire qu'à re-regarder les vidéos du cours qu'ils ont déjà eues, d'accord Et bien, en fait... Euh... Donc, vous voyez, alors, l'idée, c'est que l'avantage de ces vidéos... Hein, euh, c'est qu'elles ont été montées, elles ont été débuggées, et donc du coup, ben, elles sont ce qu'elles sont, mais on peut détailler des exemples. L'avantage, c'est que si vous avez un truc, vous pouvez revenir en arrière, vous pouvez revenir autant de fois que vous voulez dessus. Ça peut vous servir aussi en phase de révision, s'il y a quelque chose qui n'a pas été euh, hyper clair. Euh, mais, et puis l'autre avantage, c'est que vous pouvez les voir un petit peu quand vous voulez. Euh, bon. Euh, mais euh, je vous recommande quand même euh, de pas faire l'impasse dessus. Et puis, il y a euh, les TD et les TP, d'accord Et donc, en fait, euh, tout sera sur Moodle, les sujets TD et TP, sauf pour la première séance où il y aura des versions pour les TP, les TD en particulier, il y aura une version papier. Euh, et puis, euh, les semaines d'après, s'il y a des gens qui n'ont vraiment pas de version papier, on aura tout le temps un petit peu de, de, de TP en papier. Mais on a décidé de faire des économies d'arbres. Et donc, de, à partir du moment où, de toute façon, depuis quelques années, on réalisait que les élèves, enfin, les étudiants tiraient... Enfin, Ramasser moins de la moitié des, des supports qu'on imprimait. Euh, donc, du coup, on a décidé de d'abandonner euh, progressivement euh, les impressions. Voilà. Donc, vous avez accès à Boodle. Depuis le site Compagnon, je vais en parler dans 5 minutes, hein, vous avez accès au Boodle et au Moodle, vous avez accès à toutes les informations. Alors, euh, pourquoi de... ah, ça c'est un bug, j'ai laissé 2021-2022, mais c'est en 2022-2023, donc euh, ça tourne, d'accord, donc je vous rappelle, il y a les sessions euh, magistrales, alors euh, ce qui se passe, c'est que toutes les vidéos sont publiées via le site web Compagnon, donc vous avez l'URL ici, et vous devez pouvoir le retrouver via le site de la licence. Ok. Je mettrai ces diapos dedans. Alors, évidemment, il faut retrouver l'URL pour avoir les diapos qui... Voilà. Bon. Et puis, vous avez l'URL euh, de, de de Moodle. Euh, et puis, euh, bon, on espère que tout se passera euh, sans contrainte liées à une NIM vague, n je crois à 8 pour l'instant, euh, de ce connard de virus. Voilà. Alors, l'idée... Alors, il y a quelques... cette année, il y aura un truc marrant, c'est qu'on a... va avoir quelques étudiants de l'Université de Genève. Ils vont suivre le cours. Donc, eux, ils seront en remote-only, donc les TP, ils les feront par mail. Enfin bon, Ça ne vous concerne pas, ça ne nous concerne plus. Alors, euh, alors euh, Moodle offre des forums. Alors, En fait, on est un petit peu désemparés, des Parce que Moodle offre des forums dont l'ergonomie est poliment dit « perfectible ». Elle est juste à chier. Il euh, n'y a pas de moyen d'avoir des alertes quand on reçoit des messages. Enfin, c'est juste infernal. Euh, pendant le confinement, euh, donc pas l'an dernier, mais il y a deux ans, les étudiants euh, nous ont fait découvrir à nous, enseignants, les plus âgés d'entre de, nous, euh, Discord. Alors, pour vous, Discord, c'est peut-être un truc couramment utilisé, donc nous, vous ne connaissez pas. Et du coup, effectivement, beaucoup d'enseignements ont utilisé les dispositifs de Discord. Ce qui, d'ailleurs, pose des problèmes euh, compliqués de confidentialité, de machin, parce qu'en fait, il peut y avoir des choses qui... Bon, on ne sait pas trop où sont stockées les données, alors bon, on fait attention à ce qu'on disait, et tout, et tout. Euh, et puis, du coup, l'an dernier, on s'est dit, « Ouais, c'est super, on va remarcher avec Discord. » Discord a eu à peu près le succès du forum de Moodle. C'est-à-dire, euh, trois messages, dont deux envoyés par les enseignants dans l'année. Donc, voilà, euh, bah, ça veut dire qu'effectivement... Euh... Alors, du coup, bah, on est un petit peu... On est un petit peu euh... Alors, soit vous êtes une génération « no question », on va voir ça tout à l'heure. Bon, bah, pourquoi pas hein Si vous n'avez pas besoin de nous, il n'y a pas de problème. Euh, soit on n'a pas trouvé euh, un truc stable et pérenne qui nous permette d'échanger. Et euh, l'an dernier, euh, l'usage de, de, de, de, de Discord a été beaucoup moins efficace. Euh, moi, j'avais une autre UE aussi où euh, Discord n'a pas du tout marché, alors que l'année d'avant, ça avait marché du tonnerre de Dieu. Donc euh, voilà. Donc c'est... Euh c'est à vous, là aussi, de nous dire s'il y a des dispositifs, parce que c'est bien gentil d'avoir un cours euh, en partie là, en ligne. Alors, vous pouvez poser des questions en TD, d'accord il n'y a pas de problème. Mais si vous avez des questions à nous poser, il ne faut pas hésiter à nous joindre. Euh, quand les vidéos ont commencé à recevoir les premières années, on avait même des étudiants qui nous ont débugué le truc. Ah là, vous dites ça, vous êtes sûr que... Et puis, ah merde, mais il a raison. Et du coup, on a fait des, des patchs, quoi. Je veux dire, euh... Et donc, n'hésitez pas, encore une fois, à nous contacter. On va vous donner un courrier électronique. Et puis on pourrait imaginer... Alors, l'intérêt euh, de forums de type Discord ou des forums de Moodle, malgré leur peu d'ergonomie, hein, c'est qu'une fois qu'il y a eu un échange, et bien cet échange est disponible pour tout le monde. Et si un étudiant se pose une question, il se peut que d'autres étudiants se posent la même question. D'accord Mais que pour des raisons X ou Y, ils n'osent pas s'exprimer. Bon. Voilà. Et euh, c'est ça l'intérêt des forums par rapport aux échanges en mail. Parce qu'on ne va pas répondre à toute la promo, ça n'a pas beaucoup de sens. Alors donc je vous ai dit les trois leçons en live donc j'ai donné là je vous donne les dates a priori alors euh, j'ai un petit doute sur celle du 18 novembre parce que alors on prend en général la semaine d'après c'est où il y a le partiel. Donc là ce partiel devrait avoir lieu la semaine d'avant d'accord et il faut voir et puis j'ai peut-être un truc le 18 novembre mais ça ça devrait bien se passer mais bon. Voilà. En général l'idée c'est de le faire suffisamment peu après l'examen pour que vous ayez encore la souffrance de l'examen en tête, et surtout ce que vous, les idées de ce que vous aviez répondu. Et que du coup, ben, on puisse discuter sur euh, vos réponses. Donc ça, ça dépendra euh, aussi euh, du planning, hein, parce que si nous un donnons l'examen une semaine avant, ben, on avancera euh, probablement, euh, je crois que 18 novembre moins une semaine, ça fait le 11 novembre, c'est pas top. Hein. Enfin, on trouvera une solution. Et puis l'idée, euh, c'est qu'effectivement, la deuxième séance, elle est enregistrée. Alors, ça ne veut pas dire que ce n'est pas la peine de venir alors d'abord, ceux qui sont venus en année, c'était bien content parce qu'il y a eu un pépin technique. Je n'ai pas pu enregistrer la séance, enfin, l'enregistrement était inutilisable, d'accord euh, Mais surtout, hein, quand vous regardez une vidéo, vous pouvez pas poser de questions. à ah, posteriori Donc là, euh, et j'ai besoin de vous, hein, parce que ce qui est intéressant, c'est pas que moi je vous débite mon corrigé, d'accord euh, C'est que justement, on discute de pourquoi c'est comme ça, et pourquoi peut-être vous avez pensé à des solutions alternatives qui sont pas les bonnes. Et puis, mon corrigé, alors ça c'est un truc qui est génial en informatique et en programmation, c'est qu'il y a rarement une solution. Il y en a un certain nombre. Il y a des solutions qui sont merdiques, il faut les éviter. Il y a des solutions qui sont optimales, il faut plutôt les rechercher. Il y a des solutions qui sont pas tout à fait vraies, pas tout à fait fausses. Mais encore une fois, c'est l'intérêt de faire cette correction en live, c'est que parfois on a des discussions très intéressantes sur pourquoi là vous dites, vous pensez que cette solution est bonne et pourquoi elle n'est pas bonne. Qu'est-ce que vous avez raté D'accord. Ou tiens, pourquoi elle est bonne et pourquoi elle est meilleure que celle qu'on vient d'évoquer juste avant. Voilà. Donc je vous recommande quand même de venir à cette séance. Puis la dernière séance aussi, elle est, elle est, elle est assez utile. Voilà. Bon, euh, alors les enseignants. Donc ils sont tous. Euh, donc les enseignants. Donc il y a donc il y a moi, il y a Claude Dutelier qui sera euh, la responsable du groupe 1. Et puis euh, Alissa Keredine qui sera responsable du groupe 2. Et on est tous trois au LIPSIS. L'IPSIS, c'est le labo d'info de 100 Université, d'accord C'est un des plus gros labos d'info de France, c'est un des, un, des, un des meilleurs, Allez, on va être, être modeste. Ce n'est pas le meilleur, ça ne veut rien dire, mais dans, dans certains domaines, dont celui-là, on sait près de quoi euh, on cause. Vous avez, vous avez une chance, hein, le fait d'avoir un très gros labo, et puis nous, le fait d'avoir une très grande quantité d'étudiants, en fait, vous ne réalisez pas que dans, vous êtes dans une des rares universités en France où la plupart de vos enseignants, même s'ils ne sont pas forcément égaux devant Dieu en termes de pédagogie, quand ils vous font un cours, ils vous parlent de domaines qu'ils maîtrisent très bien. Moi, mon activité de recherche, elle est liée au problème de gestion du paralysme. Moi, mon travail de recherche, c'est de l'analyse du comportement de programmes, comprendre la dynamique d'exécution des programmes. Et je m'intéresse tout particulièrement aux programmes concurrents, parce que c'est assez merdique et c'est assez difficile de prédire leur, leur comportement. Et surtout, de prédire que des propriétés qu'on attend soient bien attendues. Donc, vous dire, on est dans notre zone de confort. Anissa, c'est une doctorante qui travaille sur ces sujets-là. Claude, elle travaille aussi sur ces sujets depuis très longtemps. Voilà. Et dans pas mal de cours, les gens en réseau, c'est-à-dire gens font du réseau, ils enseignent le réseau. Tandis qu'il y a des facs plus petites, où le prof de réseau, ben, il n'y a pas d'activité réseau dans le labo. Donc le prof de réseau, il fait de l'IA ou il fait de l'archi. Alors ça ne veut pas dire que le cours est mauvais. Mais ça veut dire que euh, euh, vous ne pouvez pas forcément l'emmener aussi loin des sentiers battus que vous pourriez nous emmener, nous, loin des sentiers battus. Après, ça ne veut pas dire que vous n'allez pas nous coller. Hein, on n'est pas infaillible. Mais en général, dans des cas comme ça, on dit ben je vais regarder, puis je vous réponds la semaine prochaine, et puis en général, au bout d'une semaine, on a, on a trouvé la solution, quitte à avoir été discuté avec quelques collègues. Donc ça, c'est une force de faire ces études dans une université comme la nôtre. Je finis la pub. Alors euh, l'idée c'est que euh, on ne fasse pas de rappel des leçons dans le des cours dans, le, dans, les, dans les TD. Euh, la programmation, c'est des heures de vol en général. Donc la préparation concurrente, ça n'échappe pas à ça. Et les heures de vol, c'est euh, en gros faire le max d'exercices, euh, et puis de les faire proprement et d'y réfléchir proprement. Donc du coup, si on prend une demi-heure en début de chat TD pour faire les rappels de cours, que vous n'avez pas écoutés avant, c'est un peu malheureux parce que cette, cette demi-heure, elle est perdue. D'accord euh, Et euh, l'idée, c'est qu'effectivement, euh, par contre... On répondra à vos questions. Alors, du coup, j'en arrive à quelques suggestions euh, qu'on vous fait. Hein. Euh, regardez les vidéos en amont. Alors, la première semaine, c'est essentiellement des rappels de Java. Qui n'a jamais fait de Java Bon, c'est bien. Qui pense que c'est un méga cadeau en Java Bon, c'est bien aussi. Alors, un truc qu'on observe depuis des années et qui nous ont amené à, à insister, voire même à rajouter des vidéos. C'est qu'effectivement vous avez fait du Java les années passées et vous êtes à l'aise. On changeait de langage à une époque, on est passé à Java justement parce qu'on tenait compte du fait qu'on rajoutait du bruit avec l'apprentissage d'un nouveau langage, même s'il était à mon avis plus intéressant que Java sur l'aspect parallélisme, euh, mais euh, en fait vous n'avez pas encore assez de recul sur Java. Et un truc qu'on observe, il y a une vidéo là-dessus, en tout cas celle-là vous ne pouvez pas la rater, c'est que vous n'avez pas encore... Alors, je ne traiterai pas individuellement, mais globalement, nous avons observé les années passées que vos promotions ont encore un point avec la notion d'objet, et en particulier de où je mets les méthodes par rapport aux attributs. Et alors, ça, quand on fait de l'objet séquentiel, bon, ça fait des programmes moches, mais qui marchent. En concurrent, à partir du moment où je vais mettre dans des fils d'exécution différents, des objets différents, si les méthodes ne sont pas au bon endroit, ça explose. Donc, je vous recommande quand même, de façon à. Là aussi, pas euh, perdre de temps. À, je vous recommande quand même de regarder euh, certaines de ces les, les vidéos de la première semaine, qui est un peu plus conséquente, parce que du coup, on a mis tous les rappels euh, de Java. Donc, c'est Java et, euh, en mode turbo-boost, Mais enfin, encore une fois, c'est pas besoin de cours de Java, parce qu'a priori, vous avez déjà eu. C'est plutôt pour vous rappeler des choses. Il y a embarqué la vidéo sur le modèle objet, d'accord, et sur euh, le. le une synthèse de ce que c'est que l'objet et des règles de où on met les méthodes par rapport aux attributs, etc. Et ça, je, il faut vraiment que vous y assimiliez ça. De toute façon, très vite, ça va se voir si vous n'avez pas assimilé ça. Oui. Pour réussir, les Alors, si vous voulez, la programmation concurrente est une UE. Alors, euh, je répète la question. Donc, est-ce que c'est important pour réussir l'UE de maîtriser euh, le langage de programmation euh, Oui. Encore une fois, la programmation, c'est des heures de vol. Euh, il faut que vous compreniez des mécanismes, et surtout, euh, on vous demandera dans votre vie, et à commencer à l'examen, on vous demandera de réaliser en un temps fini, de répondre à des questions. Donc, votre agilité va jouer un rôle là-dedans. Euh, la première fois que vous avez conduit une voiture, pour ceux qui ont le permis, vous étiez probablement terrorisé, et puis au bout de 10 000 ou 20 000 kilomètres, ah, on est un peu plus à l'aise, peut-être même parfois trop à l'aise, mais ça c'est notre problème, d'accord ben, C'est simplement le fait que vous avez des pratiques, il y a des réflexes qui, qui sont arrivés hein, et vous n'avez plus besoin de faire la checklist j'arrive à un feu, qu'est-ce qui se passe, etc. C'est etc. Ben, la même chose avec la programmation. Il faut que vous acquériez des, ces réflexes et ces réflexes vont vous permettre d'aller plus vite. Maintenant, la programmation concurrente est une programmation qui est assez compliquée. Je ne vais pas encore m'étendre, on, on va prendre le temps de vous expliquer pourquoi c'est compliqué, parce que en fait, dans la programmation séquentielle, les instructions sont les unes après les autres, et donc vous pouvez facilement dire qui va s'exécuter avant quoi. Dans la programmation concurrente, vous avez ce qu'on appelle les ordres locaux. Vous avez un processus, un programme qui tourne, en parallèle avec un autre programme. Donc dans le programme 1, vous savez que les instructions s'exécutent les unes après les autres. Dans le programme 2, vrai, mais maintenant si je regarde le programme comme étant l'union de l'exécution des deux programmes, l'extriction du programme 1 et l'exécution du programme 2, comment je vais les... Est-ce que je peux garantir qu'il y en a une qui avant ou après l'autre D'accord Donc s'il y en a une qui écrit une donnée et l'autre qui la lit, ben, il faut bien que celle qui la lit, ben, elle lise la donnée après que l'autre l'ait produite. Sinon j'ai n'importe quoi. Mais sinon je calcule n'importe quoi. D'accord Donc ça c'est un des problèmes qui, qui rend la programmation concurrente extrêmement complexe. Et si vous voulez, le fait de réserver le max de temps à la pratique que ce soit en préparant vos TD, en vous posant des questions, et du coup en arrivant euh, en TD ou en TP avec des questions, c'est quelque chose qui est important. Okay Moi je me souviens quand je faisais les, les, les, les TP, hein, je me faisais chier pendant trois quarts d'heure. Pendant trois quarts d'heure, les, les étudiants, ils, ils, ils, ils lisaient l'examen, ils lisaient le sujet. Trois quarts d'heure de perdu. Et alors les trois quarts d'heure qui restent, par contre, c'est la foire d'empoigne parce que tout le monde a, tout le monde a les questions. Par contre, effectivement, la personne qui a préparé cet épée un petit peu avant, qui s'est posé quelques questions, et qui a eu questions au début, il a l'enseignant pour lui tout seul. Pour elle toute seule. D'accord Et c'est bon, vrai dans toutes les matières, mais c'est particulièrement vrai dans, dans, dans ce type de matière où, effectivement, on... Donc, il est clair que si vous n'êtes pas à l'aise avec la programmation, vous commencez par soigner le mal par le mal, et vous prenez le début de l'année avant qu'on vous massacre avec un nouveau concept par semaine, d'accord, pour vous mettre au carré sur les esprits de programmation. De toute façon, un informaticien qui ne sait pas programmer, vous pouvez, après, dans votre carrière, euh, faire plus ou moins de programmation. Mais, si vous dirigez des équipes de gens qui sont amenés à faire des programmes, ben, il faut que vous ayez un minimum l'idée de ce que c'est vous. Ne serait-ce que pour pas vous faire enfumer quand la personne va vous dire, il me faut trois mois pour faire un truc qui, qui, qui, qui, qui prend trois jours de travail. D'accord? Ah, de Java. Ah, vous parliez de Java. Alors, euh, Java, c'est le langage de, c'est le langage de travail. Donc, il faut que vous maîtrisez maîtrisiez à minima quand même. Bon après, euh, le fait qu'on ait choisi Java pour votre CV, c'est quand même pas une mauvaise chose. Bon après, si vous n'avez pas fait de Java, c'est pas grave. Vous n'avez pas fait de Java, c'est ça Et vous n'osez pas le dire Vous n'avez pas fait la main tout à l'heure Alors, c'est pas grave, c'est pas mortel. Vous avez fait quoi comme langage de programmation C'est Un petit peu de C++ Bon, euh, vous êtes passé par chez nous hein Ah bah d'accord, vous avez réussi à échapper, sinon... Euh, bon. Vont pas faire de... Alors, c'est pas grave. Vous vous mettez à Java. Alors, vous, vous regardez les vidéos. Hein, D'accord Et vous, vous prenez un tuto à côté de Java. C'est pas mortel. Les premières semaines vont être un petit peu difficiles. Mais vous allez vous en sortir. Vous avez déjà fait un langage de programmation. Euh, là aussi, hein, je vais tout de suite battre un mythe. Euh, aucun, quasiment, des langages de programmation que j'ai appris dans ma scolarité quand j'étais à votre niveau, je ne les utilise encore. D'accord Si je vous parle de Pascal, par exemple, Kesako, ben moi, j'ai fait ma scolarité. On a appris la programmation avec Pascal. J'ai fait du LISP. Alors, le LISP, c'est un truc réservé. Les mecs qui font du grec en informatique, ils, ils savent encore ce que c'est que le LISP. Donc, toute votre vie, vous serez amené à apprendre de nouveaux langages. Mais quand vous avez appris 3-4 langages de programmation, vous avez compris qu'ils sont tous faits sous à peu près la même, la même mécanique. Donc, vous avez vu tous les paradigmes, fonctionnels, objets. C'est tranquille. Donc, encore une fois, le fait que vous ne saviez pas Java n'est pas létal, mais effectivement, faut que vous mettiez le, le, le boost parce qu'on va causer Java pendant toute tu mais d'un autre côté, on va faire du java avec des fonctions de java autour de la concurrence, mais on va pas non plus faire du java de malade avec l'héritage multiple, enfin, on va faire des choses simples en java. D'accord Voilà, il y aura un peu de template à un moment parce que... mais bon, quand on aura besoin, mais pas tout de suite. Euh, donc voilà, Donc l'idée c'est que je vous recommande effectivement de, de préparer vos exercices, etc. Euh, donc si vous ne connaissez pas java, de vous mettre à java, mais on il n'y a rien de compliqué. Vous êtes en L3, si vous êtes ici, vous n'êtes pas ici par hasard. Mais par contre, la licence, le L3, ne sera pas non plus par hasard. D'accord Voilà. Euh, quoi d'autre Alors, le site Compagnon est déjà en ligne, d'accord Donc, avec les premières semaines de vidéos. Alors, il est un peu plus chargé, la première semaine de vidéos. En général, vous avez 1h30 de vidéos par semaine, sauf la première semaine à cause des rappels. Il y a l'introduction au cours, les rappels Java qui sont un petit peu longs, etc. Là, il y a un peu plus d'heures de vidéo, mais c'est pas grave. Alors, c'est con parce que le cours est le vendredi, mais c'est pas grave parce que la première semaine, en général, vous avez que les amphis. Donc, vous avez un peu plus de temps pour vous, en parquet pour faire des, pour vous, pour vous mettre à niveau en Java, etc., etc. Euh, et puis, euh, je publie les semaines les unes après les autres. Alors, sur la chaîne YouTube, vous voulez voir toutes les semaines et vous pouvez vous faites les 15 heures de vidéo en un week-end. Je vous le recommande pas, d'accord? Euh, la raclette c'est bon, mais 3 tonnes de raclette d'un coup, euh, ça finit par faire mauvais, d'accord Donc voilà, euh, donc euh, du coup, euh, allez-y progressivement. Par contre, essayez de garder le rythme. Donc en fait, le, il y a une espèce de cartographie, le cours est découpé en, en, en, en séquence. A priori, euh, on essaie de... Alors, il y, y a peut-être encore quelques inversions, parce qu'on a fait des modifications dans les TDTP, il faut corriger ça. Mais il se peut qu'il y ait une notion qui soit vue un tout petit peu après. Mais là aussi, si vous regardez le sujet de TP ou de TD et qu'à un moment, il y a une aversion. Un, vous pouvez nous la signaler, pour on essaie de la corriger. Euh, et deux, euh, ça ne vous empêche pas d'aller voir la vidéo, euh, cette vidéo-là particulière, euh, en amont. Euh, donc Et après, vous, aurez, vous serez sur un régime de euh, 1h30, donc c'est un peu moins que la durée du cours. Et du coup, vous pouvez le faire un peu peu quand vous voulez, dans les transports, si vous avez beaucoup de transports, euh, etc. Alors, euh, euh, je vous rappelle qu'il y a des vidéos qui avaient, alors elles ont été mises à jour, mais il se peut qu'il y ait encore quelques bugs, un peu, car il doit être un peu planqué, parce que, il y a quelques générations d'étudiants qui sont passés et puis ni eux ni nous les avons vus. Mais pourquoi pas hein Encore une fois, personne n'est parfait. Et donc là aussi, si vous avez des doutes, n'hésitez pas à nous contacter, on en discute. Et puis parfois, le doute, c'est le truc qui est expliqué d'une manière ambiguë. Et ça, ça C'est pas grave. On tourne une page de la vidéo qui, qui explique pourquoi on aurait pu l'interpréter différemment. Euh, alors juste, euh, il y a une association d'étudiants en collectivité qui s'appelle ALIAS, qui est l'association des étudiants en informatique, euh, je ne sais pas ce que veut dire ALIAS, association, Il, y a, ouais, il, y a, il y a le I doit être informatique, euh, le S doit être Sorbonne, et puis voilà. Bon, En gros, voilà. Alors euh, là aussi, euh, vous pouvez trouver, euh, pas, euh, comme ça regroupe plusieurs années, l'étude de licence et de master, vous pouvez aussi, si vous osez pas aller voir vos enseignants, mais encore une fois on est là pour ça, hein, euh, euh, vous pouvez euh, vous pouvez leur poser euh, des questions aussi. donc je le signale alors premier truc vous l'attendez tous comment on va vous évaluer alors euh, pendant longtemps et ça l'an dernier on a changé on mettait plus de points sur l'examen final que sur le partiel pourquoi parce que l'intérêt du partiel c'est que si je me voterais au partiel c'était pas perdu ça faisait 20% de la note et l'examen c'est 70%. Donc on avait une marge de, de rattrapage. Mais euh, et j'ai pas vu euh, les, les, ça a échangé cette année. Euh, on nous a obligé à, à pas le mettre d'examen à plus de 50% de, de, des coefficients. Donc l'examen final vaut 50% de la note et puis les autres sont 30% pour le premier partiel, donc celui de novembre et 20% sur le travail pratique. Et euh, depuis quelques années, on aime bien faire un TME solo. D'accord Donc si vous travaillez un binôme, votre binôme est beau, il est beau à regarder travailler, mais en TME solo, vous serez un petit peu euh, malheureux probablement, euh, parce que euh, le binôme ne sera pas là. Voilà. Euh... Et puis... Euh... L'avantage, c'est que du coup, ben, vous voyez les choses euh, euh, venir au fur et à mesure. Le thème solo, il est en général en décembre, euh, L'examen, le partiel est en novembre et l'examen final, il est plutôt en janvier. Je pense que cette année, il sera en janvier de toute façon parce que les vacances de Noël commencent, euh, excusez-moi, la période sans cours de Noël commence euh, assez tôt. Pour vous, ce n'est peut-être pas des vacances parce que vous aurez des révisions à faire. Euh, voilà. Voilà. Euh donc, travail pratique, à vos claviers, etc. etc. mais ça, j'ai déjà dit. Alors, si j'ai un, un, autre, un autre commentaire. C'est assez drôle parce que ce cours a toujours été assez bien évalué et les étudiants ont toujours beaucoup apprécié la présence des vidéos et en particulier pendant la crise Covid. Parce que du coup, comme les vidéos étaient préparées, etc., les, euh, nos collègues, euh, ce n'est pas leur faute, hein, je veux dire, euh, comme tout le monde, on a été un peu pris au dépourvu. Le premier cours de semestre commence, et le deuxième, et du coup, bah, on a fait des, des enregistrements en ligne, on a, on a découvert tout ce zoom, on s'est mis à des trucs euh, à un temps record, et puis euh, bah, au début, ça cafouillait un peu, donc l'enregistrement n'était pas de bonne qualité, etc. etc. Donc, bah, l'avantage, on a des vidéos qui étaient pas mal. Et puis l'an dernier, il s'est passé un truc étonnant c'est que les étudiants, une majorité, il y avait toujours un étudiant qui disait « Ah, c'est dommage, les cours en live, etc. etc. » Et puis, une l'année, il y avait pas mal d'étudiants qui ont dit « Mais pourquoi vous ne faites pas les deux ?»« Pourquoi vous ne faites pas les vidéos et le cours ?» Alors bon, pourquoi pas hein La seule chose, c'est je ne sais pas si vous avez remarqué, mais le cours était à 8h45 le vendredi. D'accord alors j'ai expérimenté, c'est la première fois que j'expérimente cet horaire euh, cette année et l'an dernier, euh, mais avant j'avais le 8h45 le lundi matin, ce qui à mon avis est un peu équivalent au niveau de la semaine. Alors c'est intéressant parce que très vite on tombe à 20% de la promo qui est là, alors les 20% qui sont là c'est génial, parce qu'ils ne se sont pas levés pour être à 8h45 en amphi par hasard, d'accord Donc c'est pas pour roupiller ou etc. etc. et donc c'est génial. Mais... Vous êtes 60, à l'époque, ils étaient 120, parce que le passage des majeurs mineurs, est, euh, enfin il y a une réforme de la licence qui fait que, comme le cours est monodisciplinaire, en gros, on a divisé les, divisé les effectifs par deux, et là, euh, 20% de 60, ça fait 12 étudiants. Ça commence à faire un peu euh, intime, comme, euh, voilà, donc est-ce que euh, les 12 étudiants ont envie de se réveiller pour, euh, voilà. Euh, donc, du coup... Euh, J'avoue que moi, je veux bien me réveiller pour arriver ici à 8h45, mais si je me trouve devant 5 étudiants, euh, je ne vais pas avoir la niaque très longtemps. Donc du coup, je vous propose qu'on continue comme ça, hein d'accord euh, Mais je voulais quand même, par rapport euh, aux, aux critiques qui avaient été faites l'an dernier, sur le fait que les étudiants euh, étaient... Y, y... Alors, est-ce que c'est le contre-coup du fait que pendant deux ans, les étudiants qui étaient en L3, ils avaient fait un L1 et un L2 sans enseignant, ils en avaient marre de voir personne, ou de voir que des vidéos bon, On va voir, vous, vous avez a priori euh, revécu une année presque normale euh, donc on verra, et puis après s'il si faut faire les deux, on fera les deux hein. c'est pas, pas, pas, pas compliqué mais c'est vrai que je voulais juste qu'on vous explique pourquoi effectivement le cours on l'avait passé simplement en, distance, enfin en distanciel en, en vidéo à l'exception de ces trois amphis qui me paraissent importants bon ben voilà c'est à peu près tout, est-ce que vous avez des questions